et non c'est pas Pimousse mais bienvenue dans ma life aujourd'hui c'est moi de vous allez suivre les gars donc là euh, je viens de me taper euh, 3 heures de pdf avec Pimousse parce que oui cette année on va essayer de vous sortir les meilleurs programmes qui se trouvent sur Youtube donc on est sur euh, quelque chose de gros les gars mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, euh, l'objectif du jour vous l'avez vu dans le titre c'est de faire mon PR au soulevé terre. je vous l'ai jamais présenté en vidéo la seule barre que j'ai fait c'est 200kg et j'espère faire mieux aujourd'hui, battre Pimousse c'est peut-être possible sur cet exercice parce que au vu de ma morphologie je suis plus apte à faire des plus grosses perfs que Pimousse mais vu qu'il dopé il est meilleur que moi donc on va essayer de voir ça il est derrière jaméra ça va il a rien dit donc il approuve on va partir à la salle et on va essayer de battre euh, Pimous hein. on va essayer Bon les gars, on est bien arrivé à la salle, on va faire euh, la partie, la, la... on va faire la suite de la vidéo dans la voiture, parce que là il commence à pleuvoir maintenant dans le nord, les beaux jours c'est fini, ça a duré une semaine. Euh, J'étais sur la route là, et je pensais au, au PR que j'allais devoir faire là, et les gars je, je suis stressé, hein, vraiment, je sais pas si... Euh... <coughs> Donc là, il y a 200 kg à mettre minimum sur la barre. Soulever de terre, faut savoir que c'est un exercice qui me fait très peur. Je l'avais arrêté justement parce que je m'étais blessé au bas du dos. Faites très attention sur cet exercice, les gars. Là, ça fait plusieurs semaines que je retravaille la technique, que je remonte progressivement mes charges pour pouvoir justement vous sortir cette vidéo. Donc j'étais sur le 531. C'est aujourd'hui qu'on va voir s'il fonctionne. Bon, pour, euh, pour l'excuser un peu, il n'est pas terminé. Il me restait encore allez, un mois et demi à faire dessus. Mais comme j'ai pour euh, objectif de sécher parce qu'on doit faire les photos pour les PDF, là, les PDF, c'est les programmes hein, qui vont sortir. Euh, je vais devoir faire cette vidéo. Aujourd'hui, même s'il m'aurait fallu encore quelques semaines pour euh, vraiment exploser le record de Pimous, donc il est à 230, hein, les gars. Moi, ma seule barre que j'ai fait, je le répète, c'est 200 kilos. Si je valide un 210 aujourd'hui, franchement, je suis satisfait de moi, mais on sait, sait-on jamais, j'ai l'impression en moi, j'ai jamais fait plus de 200 que je peux faire plus. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va voir si c'est possible. Donc, euh, les gars, si vous croyez en moi, un petit pouce bleu et commentez là avant de voir le PR, euh, le score que vous pensez que je vais faire. Bon, les gars, je viens de terminer mon échauffement articulaire. On va passer directement au soulevé de terre. C'est le premier exercice de ma séance. Moi, je vais vous filmer que le de terre. On va monter progressivement euh, la charge sur, euh, sur le deadlift hein, les gars. 60, 80, 100, 120 et on va aller tout titiller les 200 et à partir de 200 on, va, on refera un, un point ensemble. Je stresse, <rire> je stresse. Et juste aussi merci à Fitness Park qui nous autorise à, à, à venir filmer ici dans la salle. En plus à Pimous là qui filme, qui a pu rentrer alors qu'il est pas du tout abonné. Donc euh, merci à eux Fitness Park et beau Beaumont bon les gars. T'es Là, on arrive à 160 kg pour savoir que pour moi qui fait 75-78 quand je suis en masse ça commence déjà à être lourd pour moi c'est une grosse barre. Du mousse toi ta grosse barre elle commence à 180. Non 200. Allez, <rire> voilà, je peux pas parler avec lui. Bref, moi 300, ça, ça commence avec une grosse barre et j'ai bien un peu la tête qui tourne. J'ai fait deux reps, je vais pas me cramer. On va passer direct à 185 et ensuite 210 directement. Je vais pas valider la 200, je sais que je l'ai. On va essayer de faire directement 210. 85 ça va. J'ai envie de la prendre, faire du là avec toi. On est gars, la bête, elle est chargée. 210. Si elle passe facile, tu vas chercher 215. On verra, on verra. Déjà, je vais essayer de la faire. J'y crois. Franchement, j'y crois. Même moi, je crois en toi. Mais c'est ton jamais. C'est la première fois que je l'ai jamais fait en vidéo, ni en vrai. Donc... Allez, on. Ouais. Allez. L'homme heureux, l'homme content. Ton conseil, Allez, il m'a aidé, hein, parce que j'ai été surpris qu'elle bloque au début. Ouh au début, tu as l'impression qu'elle est collée au sol, mais c'est normal. C'est déjà un petit like sans ceinture et on va 215. aller chercher les... 215 ou 220 Soit pas gourmand. Euh, deux, je voulais dire 230. Bah 220. Mais... Ouais, non. <rire> bah, non, on va pas prendre... faire. Elle me connaît, hein. Mais t'avais fait combien, toi T'avais fait 2,30 2,30, mais 2,40 à mal. J'ai peur de me cramer et de pouvoir faire les 2,30. Moi, le but, c'est de, hein. bah, oui. de mettre en cheat. Ouais, c'est facile, je trouve. Bah oui, et j'ai envie de mettre en titre, j'ai battu Pimous. Après, ah non, tu attends, pourras me rebattre derrière. Non, mais Même tu... si tu mets 2,30, tu me bats pas parce que tu as 2,40. T'as 2,40 sur Internet Ouais, t'as mal 2,40. en vidéo, t'as 2,30. 2,40. Ils le savent pas pour l'instant. 2,40. Ils ne le savent pas. Et mon record absolu, c'est 2,45. De toute façon, je euh sais que tu vas me rebattre derrière, mais c'est bien. Non, personne me bat, t'es en train de rêver toi. Tu vas me rebattre derrière, c'est quoi qui... Non, non, ah, Par contre, euh, ouais, non. Au sous vêtement c'est plus avantageux d'avoir les potes bien éparpillées sur la barre plutôt que concentrées. Ah ouais Parce que la barre, elle se tord et tu gagnes de la distance à cause de ça. Tu la montes, hein. Tu la montes. Réfléchis pas, repense pas à la charge. Si tu penses à la charge c'est de la merde. Et oublie pas, tu peux, écoute-moi, au début ça peut te surprendre vraiment encore plus en mode tu vas avoir l'impression que tu bloques et ça va commencer à monter tout doucement. Tu lâches pas, ça veut dire que ça va monter jusqu'au bout. Te laisse pas surprendre. Allez, allez gros. Yes Ah ça va, ça va. C'est dur au début. Let's go. c'est dur. C'est propre bien joué. joke. allez, ça part sur 2.25. Ah la ce qui tire. Ah tu me connais celle-là. 225 non, c'est 2,30 si je mets une barre. Eh ben 2,30. Oh, attends, c'est la fesse, la vie. <rire> <rire> Toujours le fessier. Hein. Les gars, étirez-vous. Je n'étire jamais les fessiers. À chaque fois, ça tire, c'est ici. Ça m'est Jamais ah, j'aurais pris un jour où on une barre de 2,30. Merci, Kit, d'avoir t'avoir mis dans la force. Bah, tu me <rire> dis prends au montage, s'il te plaît. Ne <rire> faites pas de force, les gars. <rire> tu sais, la semaine dernière, on a sorti une vidéo sur la force. Je te jure, c'est vrai. te laisse pas surprendre quand elle est lourde et ça ah monte. Si c'est tout, on l'aura tenté. Hein. te laisse pas surprendre. Tu sens pas que c'est mieux, pieds nu C'est plus bon déjà. Bah oui. Je me mets tout nu si je la passe. Commence cas, pas, hein, commence qui pas. J'ai du monde ou pas. Non. Je me mets tout nu. Commence pas. <rire> Émerve-toi. Elle passe. Allez, elle, elle passe. passe. Je vidé. <rire> Les étoiles ah, Un petit peu. <rire> On reviendra. On valide 20 les gars. C'est pas mal déjà. Euh, non, en vrai, je suis déçu et content. C'est bizarre. Je suis content parce que j'ai validé l'objectif qui était de 210 kg. Mais je suis déçu parce que je pense que les 230, en vrai, je les avais. Mais je me suis fumé sur les 220. Mais ça, à chaque fois qu'on voit une vidéo d'un PR, le mec, il dit toujours ça. Enfin, j'aurais pu faire mieux. Je me suis blessé. Je me suis blessé, les gars. Une petite blessure à la fesse, ça revient souvent. Ça, ça me casse la tête. Mais c'est de ma faute, hein, parce que ça fait des années que je fais de la musculation Et je m'étire pas. Les gars, étirez. Vous ne veux pas mon exemple. C'est facile si dire, je le fais pas non plus, mais à regarder sur des exercices qu'on aime tous, comme le soulevé de terre, bah, je suis handicapé parce qu'à un moment donné, mes fessiers sont tellement tendus que bah, sur un moment comme ça, je peux vite me blesser. Tant je me suis très bien échauffé. L'échauffement, hein, Moi, c'est 30 minutes, les gars. De 20, pour un mec qui est pas fort de base, qui fait la muscu pour juste faire leurs besoin, les gars, on va pas se le cacher. Euh, ça fait plaisir, de 20. Euh, Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous faites. Si vous voulez battre votre corps sur euh, le deadlift, le bench, tout ça, on peut vous faire des programmes qui sont adaptés. On fait que du personnalisé sur Finesse donc là, en début de cette vidéo, je vous ai dit que les PDF, ils allaient sortir. Donc ça, c'est pas des programmes personnalisés. Euh, tout le monde pourra les, les prendre, mais euh, en ce moment, sur Fitness Fusion, bon, www fitnessfusion, www.fitnessfusion.fr, on vous envoie un questionnaire euh, des tests physiques. On analyse votre profil sportif, votre passé sportif, ce que vous faites actuellement pour vous faire progresser sur un nouveau programme. Donc, euh, vous aurez euh, toutes les séances détaillées euh, en fonction de l'objectif que nous vous aurez donné, si c'est la force, si c'est la masse, si c'est la sèche. On s'occupe de tout, les gars. C'est pas des PDF, c'est des programmes personnalisés. Ils sont peu chers, ils sont à 200 euros et vous savez quoi Exceptionnellement, je viens de battre mon PR. On va faire une réduction jusqu'au 31 mars, donc moins -60 euros sur tous les programmes personnalisés, les gars. Donc c'est maintenant si vous voulez votre programme euh, créé par Pimous, par Didio, par la FF c'est maintenant qu'il faut aller chercher les gars parce que 140 euros, franchement, c'est donné pour ce que c'est. On va passer du temps pour le faire, on va analyser votre profil et on va vous faire euh, progresser à un maximum, les gars. Bon, voilà, c'est fait. Euh, je sais pas si on se retrouvera pour euh, valider la 230 parce que je vous ai dit, je vais arrêter euh, la force pour euh, être beau en photo, les gars. Bon. <rire> on sait pas, on sait pas, j'ai envie d'aller chercher des drogues quand même. Dites-moi en commentaire ce que je dois faire, je suis un peu perdu. Et merci d'avoir regardé la vidéo en entière. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes des vrais guerriers, les gars. Mettez en commentaire FF, flamme, flamme, flamme. Vous savez très bien, c'est comme ça que je vous réponds. Et puis, euh, Rod tous sans clone, n'oubliez pas, donc likez, partagez. Les gars, c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de moi-même. Force et fun Vas-y, je vais faire l'envers. Force et fun